Coucou YouTube Je tombe dans un lobby au SBMM le plus bas que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il y aura plus de 25 kills sur cette partie. Et le dernier kill, je crois que j'ai fait que deux fois un kill comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Like, commente et abonne-toi petit chacal. Bisous. GG man, nice fight. Je fais une game avec quoi, chat qu'est-ce qu'on a Alors, on a ça. Oh, il est marrant celle-là, oui, c'est vrai. Ça. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. <rire> euh, je vais prendre ça, tiens. Comment tu fais pour... Ah, ok, peut-être par là. Si je me mets là, je saute sur... Alors, attends, je me mets là. Je saute sur ce rebord. Non, je peux pas accrocher ce rebord. Ok. Je me mets là, je sprint, ok ça, ça, ça veut pas accrocher ce rebord non plus Ok je me mets là, ok ça veut pas accrocher ce rebord non plus Je me mets là, ok ça veut pas accrocher ce rebord non plus Charge, non, j'ai assez de balles, vous en faites pas. C'est pas lui. <coughs> <coughs> <coughs> Oui, j'ai gagné Oui, chat Une affaire rondement menée, ça C'est pas une méta de ouf, ça, les gars Regardez ça. Bouclier, PPSH. Là, je pense il a... y a moins de rigoler. Oh non, il est retourné dans cette maison. Giovanni, Falcon. Les Falcons, c'est ceux qui ont tué Batman, ça Ça vous fait pas trop rire que ça les dépop les mecs. Hein. T'imagines la violence du bordel quand même Ça rigole pas. Hein. C'est la PPSH, oui. Oh tiens une musique copyright que j'ai dû remplacer, ça faisait longtemps Mister Show. <t 'en> Qu'est-ce qu'ils sont en train de prendre, chat Qu'est-ce qu'ils sont en train de prendre, les mecs hein C'est malaisant, ce que tu fais. Ah, là, on leur fait euh, on leur fait du mal, les gars. On n'est on est pas doux avec eux. Mais J'ai déjà fait 3 wins depuis ce matin. Ou 4 3 Tiens, cette bande de pichoune les gars ils sont rien de prendre trop cher hein. ça, ça, ça toque à la porte Toc toc toc Qui est là chat Je te demande comment on ouvre la porte, tu écoute bien. Oh merde. La game, elle se déroule trop bien, chat. Bien dit ça! Je crois qu'il y a Tatanus qui est en train de tabasser Cyril. Bon, c'est vraiment un lobby de noob, hein, chat, c'est incroyable. Je crois que j'ai rarement vu un lobby avec aussi peu de niveau de toute ma vie Ça mange quoi de bon ce midi Alors mon smith euh, Normalement euh, il me semble que c'est des petites patates avec des cordons bleus Enfin avec un cordon bleu mais tu sais le cordon bleu maison là Et en fait c'est ça qu'il est en train de faire normalement Ah C'est vraiment un lobby de noob hein, chat c'est incroyable C'est pas de chance ça quand même Alors, en gros ce mec il est allongé là depuis le début Faut que je le chope les gars Il est par là hein. oh Il est là apparemment chat Les gars il est... Il y a marqué qu'il est là Je m'amuse bien les gars du coup avec, euh, avec son arme Oh, frérot, euh... <t en frérot <'en> <t 'en> Vous voulez que... le Chat, est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose d'horrible je, je vais essayer de faire quelque chose d'horrible. Juste pour vous faire rire. Il suffit juste que je le repère une fois et... Euh... Ah. En gros, je voulais le full paralyser, mais... Euh, il a l'atout pour euh, pas se prendre les paras, c'est pas marrant Un shot, ça. Oignon. Je viens de le knock avec la paralysante. Oignon. GG man. Let's go. <rire> C'est un, un jeu T'as eu une intelligence de jeu T'es séchère à chat, moi Ouais, je vois bien. Slash kill, Smith. Comme à l'époque, en haut à gauche sur CSS, tu te souviens, la grosse flash. T'as hésité pas, bon, dans cette partie, chat, hein. Vous imaginez que la para la knock, chat Small quid, everyday.